Vendredi 18 février, les cours de l'or étaient au plus haut depuis juillet 2020. Les cours montent depuis un an, précisément depuis le 18 février 2021. Bonjour les amis, content de vous revoir, c'est Pierre Maumont. J'espère que vous avez le ressort moral, malgré la propagande guerrière, plutôt démoralisante que l'on nous assène à longueur de journée sur l'Ukraine. Dans cette vidéo, il va être question du potentiel de hausse de l'or cette année. Je vous dis pourquoi je pense que la hausse de l'or ne fait que commencer. La semaine dernière, les cours de l'or suivaient l'évolution de l'information, de ce qu'on appelle l'information concernant la situation en Ukraine, que l'on donne l'impression que le spectre de la guerre s'éloignait, alors les cours se tassaient un petit peu, que Joe Biden annonce pour la 15e fois, un déclenchement de la guerre dans les 48 heures alors les cours se redressaient avec un peu plus de vigueur que la tendance moyenne de l'Euros ces derniers temps pourquoi c'est ainsi parce que dans le contexte de cette guerre qui s'est éclatée, éclatait, serait quand même une guerre de grande envergure qui se passe en europe qui fait intervenir la russie eh bien l'or retrouve automatiquement son statut de valeur refuge vers laquelle se dirige ou commence à se diriger une masse de plus en plus grande d'épargnants et aussi les banques centrales. Cette cause de hausse de l'or est récente, récente comme la mise en scène du risque de guerre lié à la situation géopolitique en Ukraine depuis le début de l'année. Mais cette péripétie géopolitique ne fait qu'ajouter ses effets à des causes plus fondamentales qui poussent l'or actuellement à la hausse. Alors quelles sont à l'heure actuelle les causes profondes de la hausse de l'or Quelles sont les causes de la hausse de l'or en 2022 si on met de côté ce qui se passe en Ukraine Alors il y en a deux, et ça tient en deux mots, qui sont, ou en trois mots, qui sont inflation et taux négatif. Commençons par l'inflation. L'inflation est une cause de hausse de l'or tout simplement parce qu'elle a des effets délétères contre lesquels l'or est un joker et même une des rares solutions qui permettent de se protéger de l'inflation. Il y en a d'autres, mais l'or est certainement la plus puissante et la plus simple à mettre en œuvre. Il faut en effet se rappeler que l'inflation accélère la dévalorisation des monnaies concernées, par exemple l'euro, le dollar, et puis celle de tous les pays en inflation. La dévalorisation de la monnaie, ça veut dire la dévalorisation de l'épargne. L'or par contre est nullement affecté par l'inflation, sa valeur ne bouge pas, ce qui se traduit par une augmentation de son prix exprimée dans, dans nos devises qui elles sont en train de perdre de la valeur à cause de l'inflation. Donc on a l'impression que l'or monte, et effectivement <rire> exprimé en euros, en dollars, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de devises à l'heure actuelle qui sont en, en train de, de perdre sur, sur l'or, de perdre de perdre la valeur par rapport à l'or, et bien effectivement le cours, le cours de l'or augmente. Mais cette augmentation du cours de l'or, elle veut dire qu'en réalité, que c'est la valeur de la devise dans laquelle elle est exprimée qui diminue. Cela dit, ce qui nous intéresse, c'est au final que la valeur de notre épargne soit conservée, et lorsque notre épargne est, est conservée sous forme d'or, ce mécanisme que je suis en train de vous rappeler, ça veut simple, simplement dire que notre épargne conserve sa, conserve sa valeur, contrairement à la monnaie dans laquelle elle serait exprimée si nous ne la détenions pas sous forme d'or. On comprend que si les taux d'intérêt ne remontent pas au point de rattraper le niveau de l'inflation alors tous les placements seront laminés prenons le cas du livret A qui sera bientôt rémunéré à 1% par an ce qui semble être un progrès par rapport aux 0,5% actuel ou même je crois qu'on est, on est passé peut-être à 1% depuis le début février c'est possible euh, donc on peut avoir l'impression qu'on gagne 1% par an, mais dans un paysage où l'inflation sera rapidement à 5%, peut-être plus pour l'année 2022, et eh bien à côté de ce, de ce gain de 1%, on va, on va subir l'effet d'une perte de pouvoir d'achat de l'euro qui sera égale par définition au montant de l'inflation, mettons à 5%. Donc le, le résultat de notre placement sur le livret A, ça sera d'un côté plus. 1 et de l'autre côté moins 5 et 1-5 moins ça fait moins 4, autrement dit le rendement réel de notre livret A en 2022 sera moins 4 C'est ça les taux d'intérêt négatifs, en l'occurrence les taux d'intérêt réels négatifs. Ce qui compte en matière de taux d'intérêt ce n'est pas le taux d'intérêt facial, ici dans l'exemple le taux d'intérêt facial c'est plus 1 par an mais c'est le taux d'intérêt réel qui tient compte de l'inflation. Alors, quand vous avez des placements à 1,5%, 1 ou 1,5% par an, et une inflation qui, en Allemagne, est déjà à plus de 5%, qui sera probablement en France, euh, avant la fin de l'année, à ce même taux, et peut-être plus élevé encore que ça, ben il, il est évident que on a des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire que notre épargne perd de son pouvoir d'achat, autrement dit, elle est en train de se détruire. Et ce phénomène va bien sûr se prolonger aussi longtemps qu'on n'aura pas des taux d'intérêt qui rattraperont le niveau de l'inflation. Et d'année en année, cette destruction de, de l'épargne ne fera que s'amplifier. Cette démonstration pour laquelle j'ai pris le livret A concerne bien sûr tout les, toute l'épargne de même type, parce que ce qu'on appelle l'épargne obligataire, c'est-à-dire c'est euh, que c'est l'épargne qui est investie dans la dette d'un autre agent économique. Par exemple, quand vous mettez votre argent sur le, sur le livret A, en fait, ce que vous faites, vous prêtez de l'argent à votre banque et de l'argent à l'État. Donc aussi bien votre banque que l'État ont une dette envers vous. Ce qui veut dire que le placement livret c'est ce qu'on appelle un placement dette. Et c'est le cas de, de tous les placements. Si vous prenez les fonds euros des assurances vie, ces fonds euros ils sont constitués essentiellement d'obligations d'État et un petit peu d'entreprises. Donc, vous avez bien investi dans de la dette d'État ou de la dette d'entreprise. Si vous investissez dans des obligations ou des fonds obligataires en bourse, vous investissez dans de la dette d'entreprise. Cela vaut pour tous les placements, enfin, ce qu'on appelle les placements, parce qu'évidemment, on, on peut aussi parler de l'investissement action, qui, lui, euh, n'est pas concerné, n'est pas vraiment, enfin, n'est pas concerné autant par ce phénomène, mais qui est quand même concerné puisque vous, vos actions, elles sont libellées en euros ou en dollars ou dans quelque monnaie que ce soit, qui va perdre de sa valeur à cause de l'inflation, donc le problème se pose aussi pour ce type d'investissement. Il se pose aussi d'ailleurs, il se pose aussi de la même manière pour l'immobilier. Donc revenons-en euh, au placement à, prop à proprement parler. Qu'est-ce qu'on a comme, comme alternative en matière de placement pour échapper à ce triste sort, pour que notre épargne ne soit pas laminée Il y a un seul actif qui ne subit pas l'effet des taux négatifs, c'est l'or. Alors pourquoi ben, Tout simplement parce que l'or n'est pas, pas, pas une dette, contrairement donc au placement qu'on a vu, contrairement à l'ensemble du système financier et contrairement aussi à l'ensemble du système monétaire. Le raisonnement est le même que pour l'inflation, puisque l'or n'est pas concerné par ces par mécaniques de taux, il ne va pas subir les effets des taux négatifs, ce qui fait que les, les épargnants, les agents économiques vont massivement, ça ne veut pas dire 100% d'entre eux, puisque beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de la chose, mais tous ceux qui sont conscients de la chose, que ce soit des professionnels ou des particuliers ou des institutions, vont bien sûr acheter de l'or pour sécuriser leur patrimoine financier, voire même leur patrimoine tout court. Puisque le, tout patrimoine euh, autre que financier qui serait vendu pour être réinvesti sous forme d'or va bénéficier de la sécurisation, de la valeur, de la, du maintien de sa valeur qui est celle de l'or. Alors, on va peut-être me dire que si l'inflation s'arrête dans le courant de l'année 2022, le raisonnement que je suis en train de développer pour expliquer que l'or va monter, ce raisonnement va tomber à l'eau. Alors, en effet, si l'inflation cesse, euh, ça va enlever un des moteurs à la hausse de l'or. Mais il restera quand même le phénomène des taux réels négatifs. Alors, l'inflation, si elle venait à diminuer, ne, ne s'arrêterait pas du jour au lendemain. Et probablement, ça, ça irait... Le freinage dépasserait largement la durée de l'année 2022. Donc, pour des projections qui se limitent à l'année 2022, euh, on peut considérer de manière certaine que ces mécanismes que je suis en train de vous développer vont s'appliquer sur l'année 2022. À partir de là, sauf intervention d'autres choses qui échappent à mon analyse et qui échappent d'ailleurs à l'analyse de, de tous les observateurs, l'or va monter en 2022. Alors, est-ce qu'il va monter de 10%, 20%, 50% Je n'en sais, sais rien. Euh, et là-dessus, il faut faire intervenir les, les analyses qui ne sont pas celles, qui ne sont pas les analyses fondamentales ou les analyses macroéconomiques et financières que je viens de faire, mais qui sont les analyses de ce qu'on appelle les chartistes. Et je vais vous dire rapidement de quoi il s'agit. Pour commencer, il faut vous dire que les personnes qui qui font ces analyses, et qu'on appelle donc les chartistes, on appelle ça aussi faire de, faire de l'analyse technique. Donc ces chartistes, donc, donc les, les spécialistes de cette discipline de prévision des tendances, se basent sur l'apparition de figures cataloguées, figures qui sont formées, bien sûr, par, la, par les graphes des cours, et sur aussi l'évolution de ces figures dans la durée, pour prédire quelle va être la tendance. Alors Cette prédiction n'est pas faite avec une certitude absolue on est dans une approche de probabilité l'avenir, quelle que soit la sophistication des techniques employées pour essayer d'identifier quel est cet avenir en matière boursière, l'avenir demeure imprédictible mais ces techniques indiquent quelle est l'issue la plus probable entre eh bien ça ne va pas bouger, ça va baisser, ça va monter elles permettent même d'avoir une idée du niveau de cours auquel on va se retrouver si ça baisse ou on va se retrouver si ça monte. Alors ceux qui connaissent déjà les le principes de l'analyse technique, voire qui la pratiquent, me pardonneront la présentation très simplifiée que j'en fais. Cela dit, elle est, né, elle est nécessaire pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, qui est, <coughs> de façon à ce qu'elles puissent comprendre le caractère, le caractère sérieux et prédictif de l'analyse technique, qui est un des éléments sur lesquels je m'appuie pour faire justement ma, ma prévision de hausse de l'or sur 2022. Les, les analystes techniques nous disent quoi sur l'or Eh bien que l'or sort d'une période de 20 mois de consolidation. Pour mémoire, cette consolidation avait commencé en, en août de, 2020, je crois, je crois le 6 août <coughs> 2020, après un premier, un premier semestre 2020 très, très bullish, très, très, haussier, très haussier sur l'or. Et puis depuis, on a assisté à une, une baisse relative, mais pas considérable, et surtout... À, ensuite une stagnation suivie d'un léger redémarrage et clairement ce redémarrage euh, s'est accéléré eh bien, accéléré depuis, depuis, depuis un an ce que je vous disais dans, dans l'introduction et c'est encore accéléré depuis, euh, depuis le début de cette année donc pour les chartistes eh bien, les figures en cours, de, en cours de formation enfin la figure en cours de formation indique que la probabilité dominante pour 2022 et que nous soyons dans un cycle haussier, et que très probablement ce cycle vient déjà de commencer. Alors pour résumer les, les éléments d'analyse que je vous ai mis sur la table, certes les fameux chartes ne sont pas infaillibles, les chartistes ne sont pas infaillibles, mais ce qui est important, pas plus d'ailleurs que n'est infaillible l'analyse que j'ai faite, même si vous voyez qu'elle repose quand même sur des éléments euh, qui sont euh, très logiques, et surtout, qui sont vérifiés par des décennies, voire plus d'un siècle d'observation des phénomènes économiques et financiers. Mais ce qui est important, c'est la convergence des types d'analyses différents. Donc là, on a deux types d'analyses on a l'analyse chartiste, dont je vous ai parlé en dernier, et puis on a l'analyse fondamentale, qui consiste à, rappeler, à se rappeler quelles sont les conséquences de l'inflation sur la monnaie et sur l'épargne, quelles sont également les conséquences des taux négatifs et que la convergence de ces trois choses amène à une très forte probabilité qu'effectivement euh, on ait une hausse de l'or en 2022. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'à court terme, le facteur le plus puissant de hausse des cours n'est pas forcément la question de l'inflation et des taux négatifs mais peut-être le facteur qui, lui, est beaucoup plus conjoncturel, c'est-à-dire la, la, crise, la crise en Ukraine. Et ce facteur, même s'il n'est pas fondamental, c'est celui qui, dans les semaines et les mois qui viennent, a le plus de probabilité de pousser très fort vers la, vers la hausse des cours. Sauf bien sûr si la crise se dénoue, c'est-à-dire s'il apparaît dans les semaines qui viennent que la probabilité d'une guerre devient très improbable, et que les choses vont se régler sans recourir aux armes. Les cours actuels de l'or ne sont plus très loin du plus haut qu'ils avaient atteint le 6 août 2020. Mais il est encore temps de se munir d'or si on n'en a pas, ou de se renforcer en or si on n'en a pas suffisamment, ou pense-t-on pas suffisamment, par rapport aux risques qui peuvent naître, non seulement de la conjoncture de fond, mais surtout, euh, prochainement, d'une possible guerre en Ukraine. Alors quand je dis encore temps, ça veut dire que les prix que l'on a ces temps-ci ne sont pas encore des prix dissuasifs par rapport à ce qu'ils pourraient rapidement devenir. Et quand on veut acheter de l'or dans une période comme celle-ci où il peut s'envoler rapidement, la notion de promptitude dans l'exécution est importante parce qu'autrement on se trouve pris dans un système de poursuite par rapport au cours. Je vous explique ce que je veux dire. Donc le mécanisme auquel il faut échapper, enfin l'engrenage auquel il faut échapper quand on veut acheter de l'or à l'aube d'une période qui peut être une période de hausse rapide et forte, c'est celui dans lequel on estimerait que maintenant le cours est quand même trop haut parce qu'on n'est plus très loin des plus hauts qu'on avait atteints il y, a, il y a un an et demi, et que peut-être en attendant un petit peu, euh, les choses pourraient, même si ce n'est pas durable, s'arranger en Ukraine, et les cours baisseraient, et ça serait le moment d'entrer sur le marché. Malheureusement, son raisonnement risque tout à fait d'être faux. Il peut être vrai, mais la probabilité qu'il soit faux est probablement plus grande que celle qui soit vraie. Euh, C'est-à-dire que même si les choses s'arrangent en Ukraine, compte tenu des fondamentaux haussiers dont je vous ai parlé, cela ne veut pas dire que les cours baisseraient sensiblement. Et puis dans l'hypothèse où les, les choses, sans même se dégrader en Ukraine, resteraient du niveau de, disons de peur qu'elles qu peuvent inspirer ces temps-ci, les cours de l'or continueraient à monter. Donc la personne qui n'aurait pas acheté ces temps-ci alors qu'elle veut acheter, eh bien, se retrouvera peut-être dans 15 jours avec des cours qui, eux, auront peut-être déjà pris 10%, donc se dire, j'ai manqué euh, j'ai manqué l'opportunité, j'y vais maintenant ou j'y vais pas. Bon, ben, vous peut-être attendre un peu. Et puis, ce qui peut se produire dans une situation comme, comme celle-ci, c'est une explosion. Alors, je ne suis pas en train de la prédire mais elle fait partie des scénarios possibles, et à ce moment-là, eh soit on, on va accepter d'acheter de l'or très cher, euh, en espérant que ce soit utile, soit on va se dire, bah, ça vaut pas le coup d'acheter de l'or dans ces conditions-là, et j'achète pas, mais peut-être que dans les, les mois qui suivent, on regrettera de ne pas avoir d'or. Voilà pourquoi je dis, il est encore temps d'acheter de l'or au cours actuel. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous parler rapidement, en, en deux minutes, de Comment peut-on acheter de l'or euh, Alors, pour acheter de l'or, on n'est pas obligé de faire ce que à quoi tout le monde pense, euh, en tout cas ce à quoi pensent tous ceux qui n'ont jamais acheté d'or, ou en ont acheté de manière très épisodique, Il n'est pas nécessaire euh, de se rendre dans une boutique qui vend de l'or, d'acheter euh, ces pièces d'or, de, de repartir avec, en faisant attention à ce que personne ne nous ait vu, et puis euh, de se demander où on va bien pouvoir la cacher, euh, les cacher euh, chez nous pour qu'elle soit en sécurité. Donc il y a des choses, à notre époque, il y a des, des manières beaucoup plus simples que, que cette approche qui, qui, qui est vraiment datée, c'est ben, soit tout simplement on peut acheter des ETF en bourse, les ETF donc ce sont des, des, des, des fonds euh, qui sont basés, basés sur, basés sur l'or, donc je n'entre pas dans les détails là, sachez que j'ai consacré une vidéo à la question des ETF et que cette vidéo n'est pas très ancienne, vous avez euh, le lien dans l'écran de fin de la vidéo, donc tout à fait à la fin de la vidéo, vous arrivez sur l'écran de fin, il y a un lien qui vous mènera vers cette, vers cette vidéo qu'il a dit il y a quelques semaines. On peut cependant préférer acheter de l'or physique, qui est effectivement une meilleure solution que les ETF dans des situations, on va dire, vraiment catastrophiques, dans lesquelles même le système financier, donc y compris les ETF or, serait menacé et dans ce cas en effet l'or physique est la solution, la solution reine, hein, c'est la solution ultime. Alors, pour acheter l'or physique, là aussi il y a plusieurs façons de s'y prendre, plusieurs choses que l'on peut acheter, plusieurs types d'objets, plusieurs conditions, euh, on va dire plusieurs façons de, de posséder cet or. Donc je parle de tout ça dans la formation très complète que j'ai faite sur l'or en tant que protection du patrimoine, en l'occurrence sur l'or physique. Cette formation, je l'ai réouverte il y a quelques jours. Le lien pour accéder à sa présentation est juste sous la vidéo. Et également, vous pouvez y accéder à partir de la description. Bien sûr, donnez-moi votre, donnez votre avis sur l'or en 2022, autrement dit sur ce qu'il fera selon vous, selon votre analyse. N'oubliez pas de liker et partager, de vous abonner pour notifier des prochaines vidéos. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.